Moutman aujourd'hui le vous. Si vous souhaitez aussi d'une prochaine étude de contactez le Éternel. Nous achat, omeret met, et achat omeret met. Achat omeret met, et achat omeret neherag. Et on explique, on continue le sujet du, des témoignage d'une et permettre à les femmes dont les maris ont disparu, on ne sait pas ce qui se passe avec eux, on a deux possibilités de les permettre. Soit avec elle-même qui nous raconte que son mari est mort, soit un témoignage d'un même, un seul témoin, même un témoin qui n'est pas validé en général pour témoigner, cette fois-ci sera valide pour témoigner. On avait pris dans la mission précédente quelques exceptions à la règle, il y a quelques femmes qui ne sont pas, euh, pas crédibles pour nous raconter que son mari est mort, en l'occurrence, une d'entre elles, c'était la tsara, la co-épouse, c'est-à-dire... Si Réhoven est marié à deux femmes, Rachel et Léa, Rachel ne peut pas témoigner pour Léa. Léa ne peut pas témoigner pour Rachel aussi. Dans notre Mishnah, maintenant on va s'intéresser à quelque chose de très. Dans la première partie de la Mishnah, avec quelque chose de très original, c'est qu'en fait, on avait Réhouven qui était avec ses deux femmes à l'étranger. Il est parti en croisière, il a pris deux chambres d'hôtel, un jour avec l'une, un jour avec l'autre. Et puis les, la croisière se finit, les deux débarquent, vont au Bédine ils disent Ouais, il est tombé bord, bah, je sais pas comment on dit, à bord, il y a un requin qui l'a bouffé, d'accord, une qui raconte ça, et l'autre qui l'a contredit, qui dit ma mapitome, il, est, il a décidé finalement de s'arrêter à Chypre et de partir faire des affaires, qu'est-ce que tu nous raconte ouais, en fait il y en a une qui nous raconte, donc mon mari est mort, je veux me remarier, l'autre qui nous dit dit mapitome, mon mari n'est pas mort, il est encore vivant, une elle n'est pas cru sur l'autre, vous voyez la situation, mais pour elle-même elle est crue, alors c'est la... qu'est-ce qu'on fait c'est là, et on, va, on va découvrir une discussion. Pour le moment, la Michel me dit comme ça met » une dit que son mari est mort, lo met. et l'autre lui dit non, pas du tout, il n'est pas mort, il va revenir d'ici un an, il a dit. Eh bien, -me celle-ci qui nous raconte, que son, qui, qui dit que le mari est mort, elle, on va lui dire Mais écoute, tu témoignes, tu, tu dis que ton mari est mort, nous, l'autre, elle n'est pas crue pour toi, donc il n'y a aucune contradiction, tu reçois notre feu vert, tu peux te remarier, et même mieux que ça, tu pourras même prendre ta touba. Comme ce qu'on avait vu l'histoire avec Betchamay et Betchamay là-haut. La rafale est fixée comme Betchamay sur sa même Betchamay. ont été reconnu à Betchamay. Qu'il y a marqué dans l'acte dès que tu reçois la femme de s'en tu prends même aussi le petit pactole de 400 000 euros. D'accord Ou bon, 26 000 euros, ça dépend combien il était généreux sous la roupa. Donc, Zosh euh, Met Tina, c'est vite Celle-ci qui va nous dire que son mari est mort, elle pourra se marier et prendre sa tout bas. Vézo et Et celle-ci qui nous dit qu'il qu n'est pas mort. L'autre il a il prend la tuba, patiente. Aguna, le temps que ça prend. Maintenant on a une nouvelle situation. Un qui nous dit qu'il qu est mort, c'est-à-dire c'est quoi qu'il est mort Il est mort quand on était dans le paquebot là-bas dans dans en croisière, il est mort dans sa chambre. L'autre ne dit pas du tout, nous dit qu'il a été tué. Il y a eu des, des pirates qui ont débarqué, ils ont tranché la tête. Marloquette. Il y a deux nénisques. Mais en qu fait, qu'est-ce qu'on fait Alors là, on va lire les deux avis, on va expliquer le deuxième, après on vient sur le précédent. Rabbi Meir, Rabbi Meir nous dit, puisqu'elles se contredisent, là, cette fois-ci, on ne pourra plus les permettre. Et sur ça, il y a Rabbi Oda verabhishimanomrim, ou il vezo, vezo modot cheenkayam. Rabbi et Rabbi Shimon nous dit, non, au contraire, puisque les deux nous reconnaissent qu'elles sont, qu'il a encore. Qui est mort, peu importe comment il est mort, l'autre c'est de mort naturelle, l'autre c'est de mort parce qu'il s'est fait les pirates ou les requins, je ne sais plus j'en suis. Eh bien quoi qu'il arrive, l'essentiel c'est que c'est qu'il est mort. Il n'y a pas de contradiction entre elles, il est mort et elles pourront se marier. Bon, il y a un petit problème technique. C'est-à-dire qu'en réalité là, hein, hein, hein, hein, ce cas de la Mishnah, on l'a compris apparemment. Il y a maintenant une discussion entre comment il est mort, est-ce qu'il est, -ce qu il est euh, comment il est mort. Et il y a une, donc on se retrouve dans une situation où une dit comme ci, l'autre dit comme ça, qu'est-ce qu'on fait Elles se contredisent. Et là, on a un Rabbi Meir qui nous dit qu'elles ne sont pas crues, et Rabbi Yoda qui Rabbi nous dit qu'elles ne sont crues parce que finalement, peut-être qu'elles se contredisent, mais finalement, ce n'est pas tellement fondamental puisque tout le monde reconnaît qu'il est mort. En fait, cette Mishnah, cette étude de la Mishnah, elle contredit la, partie de la première partie de la Mishnah. Parce que dans la première partie de la Mishnah, on a dit que, que même quand il y a une vraie contradiction entre les deux, une qui nous dit qu'il est mort, l'autre qui nous dit qu'il n'est pas mort. Une coépouse n'a pas à prêter oreille à ce que sa co-épouse raconte. On s'en fout. Elle est là pour la, pour la planter, pour faire qu'elle ne va plus pouvoir se marier. pour faire elle, elle, elle est là pour faire des misères. Nous, de notre côté, quand elle parle, on se bouge les oreilles. On s'en moque tout ce qu'elle peut raconter. Suite à ça, on avait dit là-haut que même il si, si y en a une qui nous dit que son mari, est mort, l'autre dit non, son mari, n'est pas mort. On lui dit, toi, tu dis que ton mari, est mort, tu vas te marier, tu prends même tuba. C'est ce qu'on a dit. Et là, finalement, on a bien meilleur surtout... Qui nous dit que non, puisqu'elle se contredise, on pourra plus se marier. En fait, réellement la explique que Rabbi Mir est en discussion même sur la première partie de la Mishnah. La première partie de la Mishnah nous dit en fait en deux mots, la co-épouse, on s'en moque de ce qu'elle raconte. Elle est là pour nous bloquer, pour faire des misères à l'autre, soit pour le permettre d'aller se remarier avec un autre homme alors que son mari n'est pas divorcé, soit au contraire pour le pour qu'elle reste bloquée à vie, elle a, elles ont une haine naturelle. On ne prête même pas au rire à ce qu'elle raconte. Ça, c'est le premier avis de la Mishnah. Rabbi Mir nous dit non, si elle contradiction, on ne pourra plus la croire. Et même mieux que ça, même si les deux reconnaissent qu'elles sont mortes, qu'il est mort, mais qu'il y a même une discussion sur la manière dont il est mort, et eh bien de nouveau, on ne va plus pouvoir les croire. Ça, c'est la vie de Rabbi Mir. D'accord En fait, il y a une marque locale sur ça. Autre situation qu'on a déjà évoquée dans la Mishnah précédente. Omer met, ve Edomer, Lomet. Contradiction d'un témoin contre un seul témoin. Isha omeret met, ve isha omeret lomet. Ou bien même une femme qui vient et qui nous témoigne. Une femme, on est venu en fait nous dire que. Euh, donc une contradiction en fait, en, même avec deux femmes, une qui nous dit que le mari est mort, l'autre qui nous dit que le mari n'est pas mort. La Michel nous dit eh ben, un résout elle ne pourra plus se marier. C'est une partie de la Michelin qui n'est pas tellement expliquée, mais que je pense qu'il faut l'expliquer comme ça. C'est qu'en fait, on parle, et on parle en fait d'un cas. C'est très simple. Comme on a, on a expliqué, vous a, vous rappelez, la fin de la mission précédente, on a expliqué le poids qu'il a le témoin pour témoigner que le mari il est mort. Une fois qu'on a reçu son témoignage au donc on a tranché qu'elle peut se marier. s'il y a un seul témoin qui va venir le contredire, on ne s'intéresse plus. Mais si le deux témoins arrivent en même temps, alors là, il faudra prêter au royaume 2, et on ne croira plus le témoin. Vous vous rappelez le principe Un témoin, la Torah l'a cru, la Khachamim ont cru un témoin pour nous raconter que le mari est mort. Mais tant qu'on n'a pas encore. Agréer son témoignage beddin, il n'a pas un vrai poids de un témoin. Il n'a pas un poids de un témoin qui vaut comme deux. Il a un poids de un témoin. De ce fait, s'il y a un témoin qui va venir, qui va le contredire, non, non, un, il va annuler l'autre. Mais dès qu'on va recevoir le témoignage et qu'on va le vérifier, qu'on va vérifier, on va trancher, alors là, on va agréer maintenant son témoignage. Du coup, le 1, il va être considéré comme deux. Et s'il va être contredit ensuite par un seul témoin, et eh bien le témoin qui va venir, qui va le conduire, nous dire, il ne sera plus cru. C'est ce qu'on avait appris dans la mission précédente. Là, la mission maintenant, elle nous dit, ben, s'ils viennent tous les deux en même temps, il va y avoir une contradiction entre deux témoins, on ne pourra plus recevoir le témoignage. Et que ce soit un témoin contre un témoin, ou même une femme contre une femme, ça ne change rien au problème, euh, un annule l'autre, d'accord Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, souhaite une journée pleine de la tout c'est là.